Et salut à tous, les Australiens, c'est Gabriel et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo alors euh, mise à jour de la banniste. donc je vais pas faire euh, comme euh, celle du mois de décembre on va juste restreindre ce qui est euh, banni, hein, on va juste restreindre ce qui est banni la banniste prendra effet le 13 février 2023, donc ce qui a été... Euh, Bami, c'est la faux artefact, la statue de vent, tire la fusion, et le Sprite, Elf. Après, ce qui est limité, ce qui est limité, donc, on va agrandir un peu, hein, comme à chaque fois, ce qui est limité à 1. Donc ça, ça vient de sortir, d'accord après, ça, je peux pas... C'est du tir -lament aussi, d'après ce que je vois. Et l'ancien dragon féerique. Après, ce qui n'est plus limité. Le jet synchro, donc, euh, il va me le falloir euh, en x3 dans le deck. Ça, il va me le falloir aussi x3. Après, euh, le lion mecha, il est plus limité. Celui-là, il est plus limité. Celui-là, il est plus limité. Yatakarazu. Spiral. Alors, on va dézoomer un peu. Et la, cette carte magique, elle est plus limitée. Voilà, tout simplement. Donc, euh, les conclusions, donc, euh, avec euh, les membres de la team, avec certains membres de la team rébellion, on est content que le deck. Euh, la menthe a été touché mais le problème c'est que le deck tire la menthe pour 300 euros vous avez un bon deck d'accord maintenant ce qui, ce qui va faire très mal c'est le deck kashitara et pour faire le deck kashitara il faut claquer environ 1000 euros pour le faire donc c'est ils aurait dû mettre un peu du du cash euh, pour pouvoir permettre aux autres euh, joueurs de de, de de jouer un petit peu euh, de jouer un petit peu d'autres decks que les decks qui avaient prévu voilà donc là je me suis rasé hier vous voyez donc, euh, voilà hein. donc normalement je me suis j'ai euh, J'ai fait une erreur de commande, j'en ai commandé une en, une boîte des incroyables défenseurs. Au lieu de la photo hypernova, donc j'ai rectifié le tir. Donc j'ai rectifié le tir, j'en ai commandé une. Et normalement, et si bien normalement, la hausse. Ça devrait partir demain. Et je devrais le recevoir le 11 donc il y aura une récap d'ouverture de des photons noirs en sachant qu'il y a pas mal de choses et il y a déjà des prévus sur la boîte du mois de mars et ça va être un, ça va être bien parce que c'est euh, c'est il va y avoir plein de dinosaures d'attributs feux, et ça j'adore comme vous pouvez le savoir ça j'adore donc ça va être bien je vais pouvoir me faire peut-être un deck dinosaure euh, avec euh, les quelques cartes que j'ai en plus, euh, voilà, je vais pouvoir me faire euh, euh, qui partent pas. À... Qui partent pas à la vente. Donc le technosar, il est là. Avec Evolsor Lania, Envolzor Dolka. Euh, Vélociraptor, Météor Préhistorique, Bébé cérasosaure, Oviraptor Mange, apélio Préhistorique, Morphole Préhistorique, Iguane Préhistorique, voilà, je, je vais peut-être pouvoir me faire un deck dinosaure feu ou dinosaure tout simplement. Hein tout simplement voilà euh, moi euh, voilà donc ce shiro pense à m'envoyer euh, ta liste des cartes des incroyables défenseurs que tu veux parce que euh, je vais essayer de te l'envoyer ce mois-ci hein, même si ça va être un peu complexe je vais essayer de te l'envoyer ce mois-ci en sachant que pour le moment tu en es à euh, En es à 11 euros donc euh, voilà en sachant que tu m'as déjà payé d'avance merci hein, par Paypal euh, voilà après euh, dis-moi ce qui dis-moi ce qui t'intéresse voilà allez sur ce les amis je vous laisse je vous dis à plus je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée si vous voyez la vidéo et passez une très bonne fin de semaine je vais, euh, j'ai des petits problèmes de motivation en ce moment, mais c'est pas grave. Ça va, c'est pour ça que je traîne à faire le building Gabriel, que je traîne à faire euh, la vidéo d'intro, la vidéo du trop, voilà. C'est pour ça que je, voilà, c'est pour ça que ça met de ans. temps voilà. Et je, je vous laisse, cette fois c'est la bonne. Je vous dis à plus, je vous souhaite une bonne journée.